Nous sommes à notre dixième édition d'ExpoSciences sur ce département de la Vendée où tout a démarré en 1991. Euh, et nous nous étions inspirés lorsque nous avons débuté de l'expérience de l'année internationale de la jeunesse en 1985 à, à, en France où les associations et les fédérations de jeunesse et d'éducation populaire avaient lancé une première manifestation sur la culture scientifique et technique. Et nous avons créé notre première manifestation et depuis les choses se poursuivent. Les, les Francas en fait, font partie euh, intégrante donc, de l'association Expo Science Vendée depuis sa création. Donc, euh, nous coordonnons euh, la manifestation Expo Science avec euh, d'autres associations. Euh, pour cela, c'est vrai qu'on diffuse au maximum euh, au sein euh, du réseau des Francas dans les structures adhérentes pour que ces structures euh, participent à la manifestation et qu'il y ait vraiment euh, une, une synergie autour des sciences et des techniques au sein du réseau des Francas. On propose aussi, donc en amont de la manifestation Expo Science, donc des formations autour de la démarche scientifique et de la découverte des sciences et des techniques. C'est un animateur des Francas qui mène ces, ces formations-là en amont. Beaucoup de structures donc adhérentes participent à ces formations-là. Et après, on est vraiment en lien direct avec nos structures adhérentes pour les soutenir et pour les aider dans leur projet d'exposcience donc, nous on avait pour mission euh, de s'occuper de trois pôles donc euh, un pôle découverte, le pôle accueil et puis euh, le pôle de cyber rally. On a eu des retours assez positifs. Euh, le jeu du cyber rally, ça marche plutôt bien et euh, le pôle découverte c'est vrai en ce qui nous concerne, euh, ça marche bien aussi. Le fond de notre projet c'est quoi? C'est de considérer qu'aujourd'hui, l'éducation des enfants et des jeunes, ne peut pas exclure tout ce qui environne quotidiennement les enfants sur les sciences et les techniques et leur application au quotidien. Il faut permettre à ces publics d'être dans une démarche de découverte des sciences et des techniques et qu'ils soient en capacité de présenter au grand public les objets de recherche sur lesquels ils ont parfois passé plusieurs mois. Dans l'école, il y a une grosse, grosse fracture entre les sciences humaines et les, et les sciences dures. Les gens se, se disant que les sciences humaines sont bien plus accessibles parce que bien plus rationnelles, bien plus visuellement accessibles. Et on ne se dit pas que les sciences, justement, c'est quelque chose qui a à faire avec notre quotidien. Et l'intérêt des sciences c'est de pouvoir justement euh, percer cette, cette, donc la frontière qui... Qui existe entre les deux. Euh, soucis, je pense que les sciences se sont, se sont éloignées du quotidien et donc sont devenues très théoriques et, euh, et donc ont un peu oublié mais que les sciences, c'est d'abord expliquer des phénomènes concrets. Le savoir théorique, les connaissances, les concepts, c'est important, les lois, ils ne peut pas euh, travailler sans, mais toujours leur accrocher un phénomène réel ou un phénomène observable. science, l'intérêt, c'est effectivement euh, <rire> à permettre à des jeunes, euh, des enfants, des jeunes de toute origine, euh, de pouvoir mettre en place une hypothèse et de faire des recherches dans une démarche scientifique, de chercher à expliquer et à comprendre euh, des événements ou des situations. Le montrer d'abord par l'expérience et après expliquer le phénomène, là ça parle, parce que les gens ils, voilà, ils se disent ah, « mais oui mais pourquoi ça fait ça ?», etc. Il euh, faut passer par le concret pour après arriver à la théorie. Quoi. Ils sont très curieux, ils ne comprennent pas forcément tout, mais ils arrivent à capter l'essentiel, donc euh, pour nous c'est déjà super, parce que c'est du niveau du programme de lycée, des fois il y a des primaires qui viennent, ils arrivent à comprendre quand même, donc euh, voilà, c'est super. <rire> Il ne faut pas attendre d'être au collège ou au lycée pour être curieux. Il faut développer une aptitude à la curiosité et au fait d'interroger l'environnement dans lequel on vit et les personnes qui sont dans son environnement. Notre prétention, c'est d'accueillir sur une expo -science des enfants à partir de 3 ans, et c'est l'âge que nous nous sommes donnés ensemble, nationalement, jusqu'à 25 ans. Nous avons souhaité valoriser l'ensemble des lieux d'éducation, c'est-à-dire qu'il y a à la fois des projets qui sont issus des établissements scolaires, de la maternelle à l'université, et pour moitié sur nos expositions en Vendée depuis 91, pour moitié des projets issus des structures de loisirs que sont les accueils post et périscolaires, les centres de loisirs, les clubs de jeunes ou parfois des clubs scientifiques. Alors le principe d'exposition, c'est euh, nous on a choisi un rythme de tous les deux ans. Donc euh, un an avant l'opération, euh, on invite euh, les enseignants à, à mettre en place un projet et tout au long de ce projet là on les accompagne jusqu'à l'aboutissement de cette manifestation puis après on leur propose aussi de continuer leur recherche par un système de valorisation qu'on essaye de mettre en adéquation avec leur projet. Pour Expo donc 2012, nous sommes à 22 projets d'enfants et de jeunes présentés, donc 11 qui proviennent du monde scolaire et 11 des structures de loisirs. On a une thématique autour des petites bêtes et chaque structure après a développé une thématique bien particulière autour des petites bêtes, comme les gendarmes, les abeilles, les libellules. Nous avons aussi différents projets autour de la robotique. Peut-être que cette thématique-là est venue aussi d'une formation qu'on a proposée aux porteurs de projets en amont sur la robotique. Le néolithique aussi est présenté à Expo Science. Nous avons des thématiques comme les cosmétiques, euh, le, le développement durable, l'environnement euh, revient aussi euh, sur ExpoScience 2012. Alors euh, le jury donc, euh, bah, a lieu aujourd'hui donc vendredi. Euh, 12 membres du jury euh, avec trois collèges en fait donc euh, un collège scientifique, un collège pédago et un collège société civile donc à parité hommes femmes. Euh, donc ce matin il y a eu un briefing avec le jury et puis ben là ils sont euh, à l'heure actuelle en train de justement visiter les projets et puis euh, ils ont une grille d'évaluation et à la fin de la journée on fait un débriefing euh, pour ben, remettre les valorisations aux porteurs de projets. Euh, on retrouve toujours de la fraîcheur, de l'originalité, puis des démarches euh, très différentes que... et qui utilisent de plus en plus des moyens bien sûr de, de communication entre autres et de fabrication qui, qui évoluent. Mais ce que j'aime bien c'est qu'on retrouve quelquefois euh, des projets qui utilisent aussi du matériel je veux dire, traditionnel. Tout ne se fait, ne se fait pas avec l'informatique, avec l'ordinateur et ça euh, c'est bien parce que c'est quand même le premier matériel qu'ils possèdent bah, ils vont l'utiliser. Hein. Ils font attention à l'environnement. On a vu des projets qui, qui sont des projets entre guillemets bio, euh, qui mettent en garde contre l'utilisation de certains produits. Ils s'inscrivent bien dans, dans notre époque. Hein et pas simplement, effectivement, une société de consommation, ou alors avec des mises en garde. Et puis en même temps, bien sûr, cette, cette prise de conscience, ben, ils la transmettent. Et là, on est donc dans un lieu de, de passeur de science, c'est l'expression qui vient d'utiliser quelquefois, et qui est tout à fait justifiée en, dans son intitulé. Et puis quand même, dans une époque où constamment, mais peut-être toujours, on décrit un petit peu la jeunesse, c'est quand même réconfortant de voir autant de jeunes qui prennent sur leur temps et d'école, et pour préparer tout ça, ça va être en dehors des cours à l'école, ça va être sur temps de loisir parce qu'ils vont dans des centres de loisirs. Alors bien sûr on n'est pas sur une compétition, on ne remet pas des prix, nous on appelle ça des valorisations. On va valoriser une catégorie en fait. Donc il euh, y a dix catégories qui sont représentées comme la communication, l'animation, euh, l'environnement, enfin voilà, plusieurs catégories, euh, la recherche. Et on va valoriser vraiment une catégorie au projet. Chaque groupe de projet d'enfants et de jeunes aura une valorisation qui va être une entrée pour une visite dans un musée en Vendée et puis il y aura des, des ouvrages, voilà, autre chose qui sera remis aussi à tous les projets. Et en parallèle, euh, il y a aussi un, un jury euh, régional qui fait aussi le tour donc, euh, des expo-sciences euh, départementales et qui va remettre donc, pareil, une valorisation euh, sur la région. Donc, cette année, c'est pour participer à Expo Science, donc en Russie. Donc, il y aura un groupe donc, de cinq jeunes qui partira donc, en Russie pour Expo Science, donc internationale. et c'est un groupe de la région. Savoir des choses c'est intéressant, mais ce qui est encore plus riche et plus intéressant, c'est de les partager avec le plus grand nombre. Donc, tous les groupes qui ont un objet de recherche, qui rentrent dans une démarche et qui veulent le communiquer, ce sont des groupes qui nous intéressent, qu'ils soient à l'école ou dans les structures de loisirs.